Bonjour à tous pour, euh, à ce, bienvenue à ce webinaire sur euh, justement la réalité virtuelle. Un webinaire un peu audacieux parce que bon, on a décidé de faire ça euh, dans différents lieux. Euh, on va être euh, ici à Montréal avec euh, Claudie euh, du Récit euh, Univers social. On est aussi avec, euh, vous voyez, euh, vous, on est présentement dans la classe de Vicky Mogset, donc euh, euh, qui va faire une activité de réalité virtuelle avec ses élèves. Donc, je vous présente un petit peu le plan du webinaire. Euh, ça va être un menu assez varié. Euh, D'abord, ces on va vous présenter un peu qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle et euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en classe, comment on le fait. Euh, mais surtout, on va aller dans la classe de Vicky Morissette, hein, qui est une enseignante de première à secondaire à la commission scolaire de la rivière Donc, elle, elle est à Nicolet avec euh, sa réussite locale. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, Josiane. Anne. Voilà. Euh, ensuite de ça, on va aussi aller parler avec une autre issue locale, Mélissa Bricot. Mélissa qui accompagne des enseignants qui font la réalité virtuelle, et qui donne des formations là-dessus. Et elle va être avec une de ses enseignantes, Judith, une enseignante de sixième année, qui a euh, expérimenté la réalité virtuelle en classe euh, tout récemment. Vous êtes Je allé fait. ici, là. Il y a aussi euh, Normand Roy, Normand Roy, qui est chercheur à l'Université de Montréal, qui va venir nous entretenir justement euh, de la recherche, donc euh, parce que c'est bien, tu sais, dans le fond, euh, c est, c est, on pense peut-être que c'est des, euh, des bébelles, euh, puis bon, c'est bien d'avoir la recherche qui vient nous, nous supporter ou dans notre réflexion, notre propre réflexion, puis bon, euh, c'est de valider, effectivement, si le feeling qu'on a plusieurs personnes en éducation, euh, ben, que la réalité virtuelle a vraiment un sens, un intérêt, ben, c'est bien d'avoir un chercheur qui vient s'intéresser et euh, faire une recherche euh, en univers social, en sciences et en éthique et culture religieuse. Ouais. Donc, il va nous parler de l'État, de la recherche et de sa propre recherche. Puis, on va terminer euh, le rendez-vous virtuel en vous parlant des parcours de formation que nous, on a développés, mais aussi des récits nationaux des arts et euh, de, du développement de la personne. Donc, si vous voulez expérimenter, si vous voulez aller plus loin, euh, vous pouvez aller consulter ces parcours de formation-là qui proposent euh, des approches, mais aussi toutes sortes de ressources. Donc ça, ça va faire un assez bon tour de raison, je pense, là, de ce qui est disponible en ce moment pour euh, la réalité virtuelle au primaire et au secondaire. Tout à fait. Oui, ben, on l'a sûrement dit, mais euh, on va faire des allers-retours avec la classe de, de Vicky. Donc, vous allez pouvoir voir un peu pendant l'activité. Euh, puis, euh, vous allez pouvoir poser des questions à tout moment dans le chat. On va essayer de faire euh, le suivi. Il y a déjà, On est déjà euh, 50 personnes, là, donc euh, très heureux de, de vous voir en grand nombre. Puis, bon, on a essayé de jaser un petit peu la formule. À la fin, si vous voulez avoir un, faire un commentaire sur cette formule-là, formule plus échange avec Claudie, ouais. euh, une formule aussi en direct euh, de la classe. On va voir si on va refaire cette formule-là, euh, certainement, puis bon, euh, la bonifier. Euh, peut-être juste rapidement dans le chat, euh, les gens qui sont là, est-ce que vous pouvez euh, juste nous dire, euh, euh, peut-être le niveau à euh, quel vous êtes, si vous, vous êtes récit, euh, vous pouvez nous, aider, nous indiquer que vous êtes récit, euh, enseignant au premier cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire, au primaire, peut-être juste dans le chat, là, nous envoyer rapidement euh, le lieu où vous enseignez pour qu'on puisse avoir... Euh, un portrait euh, justement à des gens qui sont présents. Donc on a du RICI FGA, euh, du secondaire. Du DCP aussi, je s'en va. Ah, c'est comme de qu'il y en a un peu de tous les arrivants et un, un peu de partout aussi. Oh, on a même euh, quelqu'un de la France. Oh. Donc, euh, oui, euh, c'est international, du primaire, Calixa la Vallée, Carrefour Éducation français, primaire, secondaire. Excellent. Alors, peut-être pour vous mettre dans le bain, on va aller bientôt rejoindre Vicky dans sa classe, mais euh, je vais vous présenter rapidement Vicky, c'est une enseignante donc, de première secondaire. Avec ses élèves, aujourd'hui, ils vont utiliser l'application Google Expédition, et euh, c'est une application qui est très intéressante, parce qu'elle permet à l'enseignant de guider ses élèves dans une expédition en réalité virtuelle. Et les élèves aujourd'hui, ben, qui va vous l'expliquer, vont travailler sur le territoire euh, protégé. Je pense que d'ici deux ou trois minutes, on va pouvoir faire une première incursion dans sa classe. Là. Ah, on les voit, et ils se préparent. Donc, c'est vraiment une première là, pour nous d'aller faire euh, une, une diffusion en direct comme ça à partir d'une classe euh, d'élèves qui vont vivre une expérience. On espère que tout va bien se dérouler. On se sent peut un peu comme un... À la radio, avec notre micro, comme ça, dans le, le sens? Tout à fait. Donc, euh, peut-être en attendant que euh, tout soit prêt du côté de Vicky, euh, peut-être vous parler un petit peu de, de la quingarie qu'on qu qu a devant vous euh, ici. Devant vous. Euh, donc, à l'écran, euh, il y a différents outils qui permettent de faire euh, de la réalité virtuelle. Euh, donc, euh, ben, vous connaissez certainement ce petit objet-là qui est, euh, circule dans toutes euh, les écoles, les commissions scolaires. Il y en a eu des milliers qui ont été distribués gratuitement. Euh, Peut-être même que dans votre commission scolaire, euh, vous en avez. Donc, c'est ce qui a permis, dans le fond, de démocratiser. Hein. Ouais. Ça a été distribué effectivement gratuitement et euh, ben, ça permet, si les élèves ont euh, soit des flottes d'iPad à l'école ou leur propre appareil, mobile, donc euh, dans le téléphone cellulaire, ça en permet dans de faire la réalité virtuelle vraiment à faible coût, donc ça prend quand même un réseau Internet euh, intéressant dans la classe. Mais euh, si vous voulez savoir, si vous en avez dans votre commission scolaire, adressez-vous soit à votre conseiller pédagogique ou à votre récit local, donc euh, possiblement il y en a des boîtes qui attendent d'être utilisées, euh, donc euh, il faut simplement se renseigner donc, ça, c'est la, la façon la plus facile de faire la réalité virtuelle, mais on aurait aussi d'autres casques euh, qui pourraient être utilisés. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez ici, on a un, un casque euh, en plastique comme ça qui coûte peut-être une vingtaine de dollars, 20-30 dollars. Euh, L'intérêt de ces casques-là, évidemment, c'est qu'ils sont plus durables, sont euh, peut-être un peu plus confortables. On n'a pas besoin de les tenir avec les mains parce qu'il y a une languette comme ça, là. Euh, et il y a une petite fonction qui permet d'ajuster euh, la vision, donc euh, <rire> on a moins des fois une sensation de flou, euh, ça peut aider un peu à régler les sensations de nausées qui peuvent arriver parfois à certains élèves. Donc, euh, un casque un peu plus, euh, un peu plus durable. Et euh, ben, on a le Nexus Ultra, là, les casques comme celui qu'on voit ici, euh, qui celui-là, un Google Lenovo, qui est un casque autonome. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un téléphone dans un casque comme celui-là. C'est un casque qui se branche directement sur Internet. Les applications sont intégrées au casque et donc ça, ça permet vraiment une immersion vraiment plus euh, intense, plus immersive. Donc, l'expérience est plus complète avec un casque comme ça, mais le prix est un peu plus cher aussi, évidemment. Oui, en fait, il y a celui-là, c'est le, le nouveau de Google. Donc... Euh mais il y a aussi l'Oculus Go de Facebook, Facebook. Euh, puis à peu près 250$ euh, celui de Facebook. Donc, vous n'avez pas besoin de téléphone à l'intérieur, simplement euh, le casque euh, et euh, vous avez accès à ce qu'on appelle l'Oculus Store ou euh, le, Facebook, le, le Google Store en français, n'est-ce pas? Et puis, euh, donc, mais il y a vraiment une différence entre ça et euh, vraiment cet outil-là gratuit. Euh, Vicky, elle a utilisé euh, l'équivalent en carton là, toute l'année dernière euh, de, de celui-là. Donc, euh, ça fait très bien le travail. Mais si vous voulez essayer quelque chose de différent dans votre école, peut-être en avoir un, euh, ça peut être intéressant de, de, de voir qu'est-ce que ça vaut. Puis, bon, euh, moi, je, je décrirais l'expérience si vous avez été au Centre PHI, euh, Centre PHI, qui est un qui est à Montréal, qui est un, un lieu où on peut euh, justement faire l'expérience de la réalité virtuelle. C'est un peu un espèce de musée nouveau genre. Euh, moi, j'y étais été euh, une fois, puis je, en tout cas, c'est là que j'ai trouvé, euh, j'ai compris ce que c'était la réalité virtuelle. Puis, euh, bien, c'est l'expérience de cet ordre-là. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ces casques-là. Je ne sais pas si certaines personnes ont essayé, euh, ont celui-là, dans ce ouais. ou celle là peut-être juste dans le chat là, si vous, euh, vous nous euh, donnez euh, juste un cue là, à savoir si vous avez en carton centre fille merci euh, Jennifer Jennifer vous a mis dans le chat euh, le lien vers le centre si vous voulez euh, aller voir faire un tour donc ça, ça vaut vraiment la peine mon en carton gratuite donc c'est ce que c'est évidemment euh, ce qui est le plus répandu dans les classes donc euh, le noir donc, euh, celui-là, justement. Procurant, comment s'en procurer un en carton? Euh, euh, ou, si vous êtes dans une commission scolaire, peut-être vérifier avec votre ICI local, votre ICI local qui a certainement, euh, justement, un, un, un stock de, un de... Stock de ça. Sinon, il peut jaser avec un autre ICI local, puis bon, il y en a, a quelques-uns qui en ont plusieurs. Puis euh, euh, voilà. On va aller dans la, dans la classe de Vicky. On, donc, ils sont, ils sont prêts avec euh, ses élèves. Euh, on va faire une petite incursion, on va commencer à se faire. Elle nous présente ses élèves. Donc, euh, Vicky. Okay. Bien, bonjour tout le monde. Je me présente Vicky Morissette, enseignante à l'école secondaire La Découverte, dans la commission scolaire La Rivereine. Euh, vous êtes présentement dans ma classe de géographie secondaire 1. Euh, présentement, euh, nous avons euh, des élèves qui sont dans le programme LCT, Langue, Culture et Technologie. Euh, ça signifie que les euh, élèves ont toujours avec eux un iPad qu'ils utilisent à tous les cours. On a un chariot qui est disponible, qui se promène dans les classes. Donc, les élèves ne le, le traînent pas avec eux, mais le, on l'amène avec eux dans les classes. Euh, dans le fond, avec les iPads que j'utilise à tous les cours, on utilise différentes applications en lien avec le programme en géographie et en histoire secondaire 1 et 2. Puis, depuis un an, on a décidé, euh, avec Josiane et Steve et Lyon, de d'utiliser la réalité virtuelle, puisque ça s'applique très bien dans ma matière, surtout en géographie et en histoire. Alors, ce que les élèves ont réalisé depuis un an et ce que j'ai réalisé avec eux cette année, euh, c'est les parcs nationaux dans le dossier en géographie. Donc, hier, les élèves ont eu la chance d'amener leur cellulaire, parce que oui, c'est une chance de les apporter en classe, et avec les lunettes euh, virtuelles, ils ont utilisé l'application Google Expedition et où qui ont pu avoir la chance d'avoir une immersion avec euh, le parc des îles de Galapagos, et aussi, ils ont pu voir euh, Yellowstone, et un parc qui s'appelle les Everglades, qui se situe en Corée. Donc, euh, avec eux, on leur a remis un document, où ils devaient, compléter le document sur la faune, la flore, l'aménagement, le paysage et les phénomènes naturels. Donc, euh, ils avaient avec eux en possession ce document-là. À chaque fois que je faisais une immersion avec Google Expédition et que l'expédition le, était terminée, on prenait le document et on devait aussi situer géographiquement euh, le parc national. Donc, on a fait euh, les égales pavos. Les élèves, je leur avais donné des infos qui se situaient en cœur de l'océan pacifique, qui se situaient près de l'Amérique du Sud. Donc, après ça, les élèves, c'était plus facile pour eux de le situer. Et ensuite, à main levée, les élèves nommaient des éléments de la fonte, de la flore, le paysage et euh, les phénomènes naturels. Donc, pour la suite, aujourd'hui, ce que nous allons faire, bien, les élèves vont continuer de compléter le document de la réalité virtuelle. Puis, on va, voir, on va utiliser l'application YouTube 360, qui est, une, qui est une application qui est gratuite, qui est simple et qui, en même temps, les élèves peuvent entendre des gens, euh, les informer sur les différents éléments euh, d'un parc naturel. Puis, on verra aussi euh, c'est National Geographic qui, qui ont fait les vidéos 360. Et aussi, on a un parc, euh, c'est la barrière de corail en Australie. Donc, là, ils vont pouvoir euh, faire une immersion plus marine pour voir les, les euh, la, les différents éléments de la, de la forme. Donc, euh, c'est ce qui euh, on est... Au revoir, on se voit bientôt! Super! Euh, ben merci Vicky! Euh, vraiment! <rire> tu vois, vous voyez que Vicky est aussi fébrile que nous, euh, donc quand même, on voudrait le, la remercier, elle et ses élèves, vraiment, de nous faire entrer dans sa classe en direct. Euh, c'est vraiment, vraiment audacieuse. Merci à elle beaucoup. Oui. Et on va aller voir ces élèves pendant qu'ils vont être en train d'expérimenter de, la réalité virtuelle. Donc, on va vraiment voir comment ça se passe en classe. En fait, C'est vraiment une chance qu'on a de faire ça. Tout à fait. Donc, on va euh, justement vous présenter un petit peu qu'est-ce que la réalité virtuelle dans le fond. Euh, un petit topo là-dessus, puis ensuite on revient on, on avec euh, donc. Claudie, qu'est-ce que la réalité virtuelle? -ce la réalité virtuelle, ben, assez comme en parler, en fait, si on s'est vraiment de la réalité virtuelle, on serait dans un environnement numérique 3D et on pourrait interagir avec l'environnement. Nous, aujourd'hui, puisqu'on ce fait en général dans les classes, euh, comme on n'a pas le matériel nécessaire pour être vraiment complètement immergé et interagir avec l'environnement, ce qu'on fait, c'est plus s'immerger dans une photo 360, une photosphère, une vidéo 360, donc ce que les élèves de Vicky vont faire aujourd'hui. Euh, et euh, on est quand même vraiment comme si on y était. Donc, ça permet de travailler, par exemple, le territoire en ayant vraiment les deux pieds dans le territoire. Euh, donc, ça, c'est ce que nous, on entend par réalité virtuelle, qui est un peu différent aussi de la réalité augmentée, qui est comme autre chose vraiment. Tout à fait, parce que dans le fond, tu parles euh, de la réalité virtuelle. Euh, en fait, quand on intervient dans la réalité virtuelle, ce qui est le fun des, des casques qu'on vous présentait tantôt, c'est qu'ils viennent souvent avec une manette et cette manette-là permet d'agir, d'interagir avec le, le, le, le monde réel, virtuel. Donc là, on a vraiment une expérience d'immersion totale. Mais pour l'instant, là, où il y a peut-être le plus d'interaction avec de la réalité virtuelle, c'est peut-être dans les jeux vidéo là, qui ont euh, des manettes dans les mains, mais là, ça, ça prend des, des capteurs et etc. Donc, tout on n'en est pas tout à fait là. Mais en tout l'important, c'est que euh, les élèves réussissent à avoir une vraie euh, impression d'être sur place, les deux pieds, dans l'environnement, qu'ils voient dans leurs lunettes. Donc, on a parlé un peu tout à l'heure de tout, ces, tout le matériel, toutes les lunettes qu'on peut utiliser. Euh, maintenant, on peut peut-être regarder quelques applications euh, intéressantes, gratuites. Évidemment, la, celle auquel tout le monde tantôt Vicky parlait de, de YouTube, donc l'application YouTube qui est euh intéressante. Si vous faites une recherche sur euh, YouTube, euh, il faut absolument, quand vous avez un appareil mobile, là, euh, utiliser l'application. Et lorsque vous faites une recherche sur ce que vous voulez, vous ajoutez 360 dans le moteur de recherche, vous aurez justement, euh, dans le fond, une panoplie euh, d'environnement, de vidéos 360 intéressantes. Et, euh, bon, ces, ces vidéos-là sont différentes qualités. Donc, si vous êtes capable de les chercher, euh, mettons... Euh, National Geographic ou des trucs comme ça, ou ben, Hydro-Québec, nous autres on utilise la, la vidéo d'Hydro-Québec, qui est superbe. Mais il y a évidemment beaucoup de touristes qui vont euh, filmer euh, pendant leurs vacances des vidéos 360, donc il y en a qui peuvent être intéressantes pour travailler le territoire touristique, mais il y en a un certain nombre qui ont peut-être d'intérêt moins grand pour euh, l'utilisation en France. Tout fait. Il y a euh, parmi les applications les plus connues peut-être euh, Street View. Donc, euh, vous avez euh, l'application Street View qui, euh, qui permet justement d'accéder à du contenu en 360. Mais ce qui est bien avec euh, Street View, puis peut-être que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut créer aussi euh, du 360, donc créer euh, de la réalité virtuelle, la publier euh, sur euh, Internet. Puis, bon, avoir des photobulles euh, personnalisées. Il y a quelques élèves qui ont fait ou quelques projets qui ont eu lieu dans ce cas-ci. Une autre application intéressante, ça serait Google Expédition. Donc, Google Expédition, son intérêt, c'est vraiment que euh, l'enseignant peut devenir le guide de ses élèves dans l'application. Donc, c'est des expéditions qui rassemblent quelques photos 360 selon un même thème. Il, il y en a de toutes sortes. Il y en a presque 900, je pense maintenant, des expéditions qui ont été créées. Et dans l'expédition, il y a quelques points d'intérêt qui sont déjà euh, prédéterminés sur lesquels euh, Google ou le créateur de l'expédition a euh, ajouté de l'information. Donc, on a déjà de l'information qui euh, fait partie de l'expédition qui peut être, euh, être utilisée. Et on peut pointer ces points d'intérêt-là à ses élèves. Donc, les élèves voient une petite flèche apparaître dans leur euh, environnement numérique et ils vont être dirigés vers le point d'intérêt. L'enseignant peut même Décimé dans la photo 360. Donc euh, là, ça permet vraiment tout le monde en même temps d'être dans le même environnement. Et on peut même voir où est-ce que les élèves regardent parce que ça fait des petits visages souriants là où les élèves regardent. Ça, c'est très intéressant. Il y a euh, Google Tour Creator qui vient de sortir. Je vais peut-être l'approcher de la caméra. Google Tour Creator qui euh, permet de créer vraiment des, euh, des tours... Euh, euh, en 360. Donc, vous choisissez, dans le fond, euh, la photobulle qui vous intéresse et vous pouvez même y ajouter des contenus à l'intérieur. Donc, ajouter une photo. Dans ce cas-ci, j'ai mis euh, un Parthénon et, bon, j'ai ajouté euh, une photographie, donc, euh, euh, qui permet de, de, de, de voir euh, la, la statue d'Athéna. Donc, euh, c'est vraiment un des éléments qui est intéressant euh, de, de Google Tour Creator peut-être une dernière application? une ouais, dernière une application, CoSpaces, qui est une version gratuite, uh, CoSpaces Edu, uh, qui permet vraiment là, de créer complètement un environnement numérique. Donc, uh, on peut imaginer qu'on pourrait créer un musée virtuel à des élèves ou encore recréer une seigneurie. Uh, bon, ça, ça dépend vraiment de votre discipline, là. Mais c'est très simple l'application uh, et uh, les élèves s'amusent vraiment beaucoup là, à créer leurs environnements et à amener les autres élèves de la classe à visiter leur... Euh, leur environnement numérique créé ben, dans Cose D'ailleurs, j'ai vu sur Facebook hier, il y a un prof qui avait <rire> <Moi> aussi, fait... <rire> Ils ont fait une ligne du temps numérique euh, dans Cose Facebook. Oui, puis bon, euh, il y avait euh, la sédentarisation, il y avait aussi euh, l'Antiquité, euh, Parthélon, donc... Euh, euh, c'est vraiment, là, on, on est plus dans la création euh, de réalité virtuelle, pas seulement dans la consultation, parce que, bon, on est beaucoup en consultation en réalité virtuelle, mais euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment euh, l'élève est créateur de réalité virtuelle, donc c est, c est, ce serait intéressant de, euh, de, de travailler avec ces applications-là aussi. Euh, parmi les… Euh, donc, euh, oups, on a une question, tu sais, est-ce qu'on est prêt à aller prendre une question déjà? Oui, en fait, Steve, mon nom est Gabriel, je suis technicien. Euh, juste un message pour dire, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop bouger. Quand vous bougez, il y a énormément de grichements euh, dans le webinaire. OK, on essayait vraiment de ne pas bouger. Désolé. Il n'y a pas de problème. Super. Parce qu'on s'emporte. Oui, on s'emporte. On va essayer d'être euh, immobile. Donc, euh, Voilà. Donc ensuite, donc, euh, à quoi ça peut servir justement la réalité virtuelle dans les différentes disciplines? Bien, déjà en faisant le tour des applications, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Euh, c'est sûr que la première utilité euh, à laquelle on pense, c'est d'aller visiter des lieux éloignés, des lieux où on ne pourrait pas aller, surtout quand on est en quatre sens. Euh, par exemple, en univers social, ça permettrait d'aller visiter des territoires patrimoniaux, des territoires touristiques, des territoires protégés. Euh, donc, toutes sortes de, de lieux euh, à l'autre bout du monde euh, qu'on pourrait aller visiter. Mmh. Il y a en or, en art, euh, voir des musées, ah ouais. euh, voir euh, justement des, des, des œuvres publiques. Euh, on pense à Ban Banski à Londres. C'était le fun de voir où il a fait sa, son graffiti, euh, dans, dans quel lieu. C'est des lieux quand même assez étonnants. Euh, vous avez euh, Cerni ou à, à, à Prague. Là, donc, euh, en ECR, euh, je sais que le récit euh, d'EP a fait, euh, dans le fond, euh, une, euh, des, des, des, des captures à l'intérieur de, de lieux de culte. Donc, vous pouvez visiter des lieux de culte. Puis, bon, euh, une, une enseignante qui expliquait que, euh, dans le fond, euh, les élèves cherchaient des, des objets sacrés, donc, à l'intérieur des lieux de culte. Donc, c'est un, un des usages euh, possibles. Vous allez visiter des lieux de pèlerinage importants, on peut penser à la Mecque. Par exemple. Donc, euh, fait. On peut aller dans des lieux impossibles où on ne pourrait pas aller, dans le fond aussi. Ah ben oui, on peut aller dans l'espace. Tantôt, on parlait de Google Expédition ils ont fait une expédition dans la Station spatiale internationale, mais ils ont fait aussi des expéditions à l'intérieur du camp humain. Donc, on peut aller voir euh, le système respiratoire ou le système cardiovasculaire, par exemple. Dans un volcan Dans un volcan, ou euh, on peut aller voir un endroit qui vient d'être dévasté par un tremblement de terre, quand on parle de risque naturel. Il y a aussi « Voyager dans le temps », il y a quelques reconstitutions virtuelles qui existent pendant que vous voyez que les, les non le et que les élèves de Vicky sont en train de se préparer euh, à faire la réalité virtuelle. Euh, il y a aussi, ben, Travailler l'empathie », parce qu'avec Normand Roy, justement, qui va nous parler tantôt, euh, on travaille euh, en monde contemporain où on amène les élèves dans un camp de réfugiés syriens euh, puis bon, ça pourrait être, par exemple, parce que j'ai vu des vidéos 360 euh, sur les, les, euh, les, les immigrants à la frontière de, du Mexique. Là. Donc, euh, le, donc, ça peut être justement, c'est de voir un petit peu, est-ce que le, le fait d'être immergé dans ce camp de réfugiés-là, est-ce que ça peut développer l'empathie chez, euh, chez l'élève? Puis bon, même l'ONU l'utilise pour développer l'empathie chez les dirigeants. Donc, euh, voilà. Ça pourrait vraiment se mettre à la place des ou encore euh, des populations qui subissent des bombardements, donc euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi un nouveau média euh, culturel. Les récits des, des arts, vraiment, nous expliquaient que euh, c'est une nouvelle façon de créer, donc on, on produit une 360, mais on pourrait aussi la modifier, donc euh, la modifier de façon artistique, euh, puis bon, euh, y amener justement à... c'est ça, c'est un nouveau média, dans le fond. Oui, puis avec Cospécies, tu sais, aussi, la création de l'environnement 360 en soi, ça devient une comme ça. De toute façon. Donc là, euh, tout à fait. Donc l'idée, c'est euh, peut-être vous présenter rapidement. On va tourner en mode présentation, hein, Claudie. Donc, euh, puis, euh, et euh, vous présenter la, la, la démarche que, que Vicky a utilisée euh, tout au long euh, de l'année. Euh, l'année passée en univers social que je vais vous euh, présenter euh, rapidement. Oui, donc, donc, il faut dépasser euh, l'effet wow dans la réalité sociale pour avoir une intention pédagogique. C'est pour ça qu'on a pensé à euh, développer une démarche euh, d'analyse des paysages en 360. Tout à fait. Donc, euh, rapidement, quand un élève se retrouve dans une euh, réalité euh, virtuelle en géographie, bon, il faut d'abord qu'il se situe, donc savoir un petit peu euh, dans quel lieu. Euh, lieu il est, mais où il est sur la planète, donc c'est un des éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Euh, relever et décrire, c'est simplement décrire ce qu'il y a autour de lui, donc dans le fond, je vois un arbre, centre-ville, en fait, je vois des grands buildings, je vois l'autobus, euh, euh, beaucoup de voitures, euh, tandis que catégoriser et associer, bon, c'est de mettre des concepts géographiques sur ces objets-là qu'il a nommés, donc plutôt que dire autobus, il va dire moyen de transport, transport en commun, que dire bâtiment immense, euh, tu d'être au milieu de Central, de, de Central Park, puis voir tous les, les bâtiments, ben, ben, dans un environnement urbain, ou d'être au centre-ville, puis bon, euh, voilà. Euh, on a aussi travaillé la schématisation, euh, Vicky a beaucoup travaillé sur la schématisation, dans le fond. L'idée, c'est que une fois que l'élève a été immergé dans la réalité virtuelle, ben, c'est de l'amener à mettre ça en 2D, c'est là on parle de la 3D, là. mais c'est de dire, ben, en 2D, de quoi a l'air le territoire Est-ce que tu es capable de te le figurer, de dessiner, de te l'imaginer sous forme de croquis ou sous forme de plan, de carte, Donc, pour justement avoir bien conscience de, de, de, de, de, de l'espace puis bon, euh, les deux derniers, interpréter et prendre position, c'est des, euh, des éléments où on a besoin d'un peu plus d'informations. On va chercher des deux dossiers documentaires et puis bon, on va interpréter cette euh, image-là, cette métropole-là qu'on a observée. Ça va permettre d'interpréter davantage l'enjeu géographique Ça va être plus la compte étendue en géographique. C'est bon. Donc, euh, voilà. Cette démarche-là, Vicky, elle l'a utilisée, comme tu disais, dans sa tâche, euh, que les élèves sont en train de travailler d'ailleurs. Euh, et donc, là, je pense que peut-être qu'elle serait prête à nous recevoir à nouveau dans sa classe pour qu'on voit ses élèves un peu là, comment ça se passe. Peut-être qu'on pourrait même éventuellement intervenir avec eux, enfin poser des ouais. questions. Donc, euh, on, on serait rendu à vous euh, dans la classe de, de Vicky. Alors, euh, vous venez de visualiser euh, la réalité virtuelle pour euh, l'auto 360 et l'autre forme. Euh, vous avez observé différents éléments euh, d'éléments él naturels. Donc, on va prendre notre document, puis on va répondre aux différentes questions. La première chose qu'on va faire, c'est dans le premier exemple, euh, on va nommer le parc. Comment il s'appelle le parc Est-ce que Quelqu'un se souvient le nom du parc? Du Boston. Donc, dans la première colonne, on va écrire Yellowstone. ce que vous vous souvenez? C'est quoi la situation géographique? Est-ce se... que est... est vous souvenez, Aux États-Unis, effectivement, c'est les États-Unis. Donc, là, les élèves, présentement, sont en train de compléter le document pour, euh, pour apprendre mieux les éléments de la forme, la flore, la on avec la vidéo YouTube 360, qu'ils ont vu sur Yellowstone. Et euh, vous avez observé euh, différents éléments. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu? Il y a quelque chose de très essentiel qu'on a vu qui se promenait, qui gambadait. Est-ce que vous avez vu un élément de la ronde? Oui, non, oui. Des bisons. Fait que dans autres, on va écrire des bisons. Alors, pensez-vous que c'est une espèce qui, euh, qui, pourquoi ça pourrait être une raison qui est protégée par l'UNESCO, ce, ce parcours? Oui, hein, ça pourrait être une raison, c'est un animal euh, qui, euh, qui peut être menacé, donc on le protège. Et avez-vous vu des phénomènes naturels dans votre vidéo YouTube 360 que vous avez observé? Entendu. Oui? Les geysers. Effectivement, on a vu des geysers. Comment ça s'écrit, les geysers? Il y en a des Oui? À la g e Y. Ici, ici, il y a plus de 5 déserts. navez vous vu plusieurs? Non. Un particulier, non. Ah, on a vu un désert, donc on est plus dans le phénomène. Avez-vous vu un paysage? Avez-vous vu des éléments d'un de paysage? Ah, oui, vous? On a vu de la forêt, effectivement. Oui. Et des montagnes ici, donc on a vu des éléments. Euh, ça, ça va dans autre, dans paysage, oui. Et aménagement. Est-ce qu'il y a eu des aménagements également pour observer quelque chose? Parce que c'est important pour la sécurité des touristes et pour ne pas nuire à l'environnement, rappelle. Des passerelles. Euh, des, des passerelles. Ils étaient près de quoi les passerelles? Euh, de l'eau végétaire. C'est ça. Donc. Euh, que, oui, il y avait des plaines, c'est vrai. Dans le paysage, on pourrait mettre plaines. On écrit comment, plaines, PLAI ou PLEI? P -L A I. C'est bon. Good. Parfait. Donc, ça va pour euh, les Yellowstone? On va faire une autre réalité virtuelle, parce qu'on a le temps. Vous allez prendre encore votre application YouTube. Même principe, vous gardez vos écouteurs. Et là, c'est lui, qu'on va écrire, c'est encore National Geographic. Ça s'appelle 360 Underwater National Park. Là, vous allez être dans l'eau. Évidemment, ça se trouve être dans une dans immersion. Mais vous savez que les parcs naturels, on peut protéger aussi le, les parcs aquatiques, les parcs marins, je veux dire. Donc ça aussi, c'est important, c'est protégé par l'immersion. Donc, vous écrivez, ça dure, ça dure 5 minutes 49. Ça dure minutes. On écrit 360 Underwater National Park. Vous mettez vos écouteurs. Puis vous mettez vos lunettes. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite lunette. Puis, vous l'écoutez. vous allez pouvoir euh, visualiser et nommer différents éléments des parcs naturels. Est-ce que ça va? Donc, euh, vous avez vu un petit peu le euh, retour euh, de Vicky sur... J'ai l'impression d'être un commentateur sportif. J'ai l'impression de regarder un match en direct. Je me pensais sur le téléjournal, là. <rire> Donc, euh, vous avez vu le retour un peu que Vicky a fait euh, avec ses élèves sur la réalité virtuelle. Donc, les élèves avaient observé. On, je pense qu'on a bien compris. Puis bon, euh, ils, ils, ont, ils sont en ce moment en train de regarder une autre vidéo. Donc, ça, c'était au premier cycle du secondaire. Ouais. Alors, Alors, je remarque quand même que c'est très calme dans sa classe. Je ne sais pas si c'est l'effet d'être filmé. Euh, on aurait quand même souvent l'impression que la réalité virtuelle, les élèves sont très excités et que c'est un peu euh, plus chaotique. Mais là, c'est vraiment, vraiment... Euh, tout le monde est passé en faire. Euh. Tout à fait. Donc, on va aller voir euh, Judith, euh, Judith Beaumi Primo, qui est enseignante en sixième année. Euh, Judith, tu peux activer ta caméra et ton micro. Euh, qui a vécu récemment une... une, une dans le fond, une, une, une expérience de réalité virtuelle avec ses élèves. Donc, la réalité virtuelle au, euh, au primaire, c'est aussi possible. Donc, euh, Judith, qui est avec euh, Mélissa. Est-ce que vous nous entendez ah, Peut-être monter un petit peu le son, ça va être parfait. Est-ce que vous nous entendez maintenant Oui, on vous entend. Ah, ok, <rire> parfait, donc, euh, c'est ça, moi, je, je suis Judith je euh, Beaumier-Primo, bon, j'enseigne au primaire en sixième année à Saint-Anne-des-Plaines. Et puis, moi, j'ai vécu, euh, depuis que j'enseigne, dans la dernière année, dans pour, trois expériences en réalité virtuelle. Puis, euh, ce qui a donné un peu le, le déclic, le début, c'était qu'avec Mélissa, j'ai vécu comme une première expérience, plus euh, récompense avec des élèves en fin d'année. On a essayé la réalité virtuelle mais c'était plus dans une approche ludique de, de, de récompense. Puis, quand j'ai vu mes élèves vivre cette, cette activité-là, je les ai comme vus dans non, un autre jour. Ils étaient vraiment là, tellement contents, ils étaient heureux, il y avait du plaisir, puis je me suis dit, il y a vraiment un potentiel mmh. pour l'exploiter de façon euh, pédagogique. Puis, cette année, bien, ça s'est concrétisé euh, dans ma première étape en univers social, j'ai vécu deux activités, puis fois je vais vous parler un petit peu du déroulement des deux. La première, c'était vraiment là, une activité d'introduction à la réalité virtuelle, puis je trouve que c'est vraiment là, à ne pas négliger, c'est essentiel, parce que cette activité-là permet comme un peu d'enlever de, le stress. Parce qu'au départ, c'est une des premières questions que je leur posais. Comment vous vous sentez aujourd'hui, avant de vivre l'activité? Puis, en général, là, ils étaient tous nerveux, excités, stressés. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour faire les, les apprentissages. Donc, cette activité-là, c'était vraiment comme brise-glace. Je leur expliquais, bon, le fond, la, la visionneuse, là, il y en avait six comme ça dans la classe. Là, je leur ai montré les iPods étaient prêtés, ils étaient déjà tous prêts, les visionneuses. Donc, ils n'ont pas eu à, à manipuler, à ouvrir, à chercher les vidéos avec l'iPod. Tout était comme déjà prêt. Donc, le but, c'était de, de, de briser la glace. C'est quoi la réalité virtuelle? Même si, étrangement, quand je reposais la question aussi, avant de commencer l'activité, qui a déjà vécu une expérience de réalité virtuelle? Souvent, il y en a plus du, du tiers qui levait la main, qui disait oui. Mais, chaque fois, ces moments-là, c'est plus dans un but ludique. Donc là, aujourd'hui, je leur ai qu'on qu allait vraiment vivre quelque chose de, de, pour apprendre. C'est comme un angle différent parce que c'était vraiment dirigé comme activité. Donc, c'est ça. L'activité brise-glace, c'est-à-dire comment j'allais fonctionner, à quoi ça ressemble quand j'ai la lunette. Puis souvent, il était tous comme surpris. Là, ils se tournaient. Puis tu sais, c'est la sécurité. Ah, oh, ça ressemble à ça. Et dans mon cas, j'avais seulement accès à six iPods. Donc, ce n'était pas tout le monde qui avait une visionneuse. On travaillait en collaboration. Ça aussi, c'était comme un, une introduction, un apprentissage, parce que moi, moi dans ma tête, j'avais toujours le, mon activité prochaine qui était vraiment avec un but plus pédagogique. Je gardais ça en tête. Donc, cette première activité-là, ça a été vraiment un succès. Ils ont aimé ça. J'aurais donné le goût. Ils travaillaient en station. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est euh, station 5. J'en avais 6. Donc il y avait six stations dans ma classe, c'était toujours en équipe de trois ou quatre, qui sont partagés euh, la visionneuse. Puis ça, ça a vraiment bien été. Il était content. Cette activité brise glace là, c'était euh, juste un peu de la, de la géographie, c'était différents lieux. Il y en avait un sur chaque continent, puis il devait identifier euh, sur quel continent c'était, euh, oui. qu'est-ce qu'il observait, puis euh, s'il avait envie d'y aller euh, sur place vraiment ou pas. Puis il y avait genre une question bonus. Tu es capable d'identifier le lieu. Puis ça, ça l'avait. Il consignait tout ça dans un Google formulaire. Ça, c'était la première activité. Ça s'est super bien passé. Puis il y avait comme hâte après d'en faire une autre. Un mois plus tard, j'ai refait une autre activité. Puis ça, c'était vraiment l'activité qui est disponible sur le Québec, la Société québécoise de 1905 à aujourd'hui. Disponible sur le Oui. Puis cette deuxième activité-là, il était comme euh, vraiment plus calme. Il savait qu'on faisait de la réalité virtuelle, mais il savait comme un peu à quoi s'attendre. Euh, je sentais vraiment plus réceptif, plus prêt à apprendre, puis l'objectif a vraiment été atteint. Euh, J'explique un petit peu l'activité, la, ça ressemble à quoi. Euh, D'un il y avait encore six stations, six iPods. Euh, elles étaient toutes prêtes. Donc, ça demande de la part de l'enseignant une certaine préparation, mais c'est vraiment euh, gagnant. Puis ça fait en sorte que pendant l'activité, le prof est, est disponible pour aller questionner les élèves. Donc, ils étaient regroupés en équipe de 3 ou 4 et chaque station, euh, il y avait euh, une euh, photo euh, du Québec euh, des années 1905. Il y en avait six en fait. Mais dans la visionneuse, c'était juste une d'aujourd'hui. Donc, leur but, c'était un peu d'aller dans la, la réalité virtuelle. OK, j'essaie de voir. Je, de repérer des bâtiments et après j'essaie d'associer à une photo du Québec des années 1905. Euh, il y en avait six différents donc à chaque fois qu'ils changeaient de station il y avait comme le où je vais me retrouver ça s'est super bien passé puis encore une fois ils devaient consigner leurs observations dans le cas présent c'était un élément de changement puis un élément de continuité ils avaient aussi mmh. à trouver c'était lié à quel aspect de, de la société économique, le transport. Euh, donc, ils ont été, euh, je trouve que le potentiel pédagogique a vraiment bien été exploité lors de cette deuxième activité-là. Euh, avec une bonne préparation, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement de... Ben, on pourrait avoir des bugs techniques, là, si on doit être toujours quand même prêt, que les iPods soient bien chargés, tout ça. Mais une fois l'activité lancée, là, moi, j'avais comme rien à faire. Ça roulait, puis moi, je pouvais juste circuler entre les équipes. Oh, vraiment, on voyait des élèves engagés. Oui. Euh, le retour euh, sur euh, les, euh, les remarques oui. des élèves, euh, c'était fort enrichissant. Oui, là. parce c'est une partie que je n'ai peut-être pas nommée encore, c'était la, la partie de la rétroaction. Une fois l'activité terminée, on s'est tous replacés, puis là, on regardait euh, au, au TBI, dans le fond, les, les résultats de leur euh, formulaire Google. Donc, on retournait sur chaque lieu, puis là, on pouvait voir… Euh, les équipes, qu'est-ce qu'ils avaient écrit comme élément de changement. Donc, là, on pouvait en rediscuter en groupe. Même chose pour les éléments de continuité. Donc, pour moi, je pouvais comme vraiment encore le plus enseigner selon ce qu'ils avaient observé, euh, réajuster des fois le tir sur des éléments qu'ils n'avaient pas remarqué. Donc, euh, ça a été vraiment un, un, un beau moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis ensuite, euh, les élèves, je leur ai remis une visionneuse en carton comme ça. Puis, à la maison, ils ont pu exploiter aussi la réalité virtuelle. Puis, étrangement, il y a eu, oui, une partie de ludique à la maison, mais je crois qu'il y a aussi une partie comme d'apprentissage euh, avec leurs parents ou même leurs grands-parents. Mm. On va aller voir tel lieu, cest quoi, tu sais, sur ça, des lieux où on ne peut pas se rendre, où euh, financièrement, bien, on n'aura on jamais, jamais les sous de se rendre là. Donc, dans les familles, j'ai trouvé ça intéressant. Mm. Ça comme, continue de rayonner le, le potentiel de la visionneuse et de la réalité virtuelle. Oui, on peut s'amuser, mais le, le, le potentiel pédagogique est là dans dans plein, plein, plein de matières, comme vous en avez parlé tantôt, que ce soit en art, il y a beau potentiel. Euh, Peut-être dire, euh, Judith, que aussi on a été dans ta classe filmée, euh, puis, bon, euh, ton expérience va être disponible, justement, sur euh, le parcours de formation de la réalité virtuelle du récit. Donc, euh, les gens vont pouvoir utiliser l'activité et voir un peu comment ça s'est passé. Donc, euh, voilà. Est-ce que, peut-être rapidement, est-ce qu'il y a des questions, des questions pour Judith? Vous avez une enseignante qui l'avait essayé devant vous. Là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais introduire Mélissa. Donc, Mélissa qui est récit local à la commission scolaire d'Émiline, puis qui, bon, travaille avec nous depuis quelques temps sur la réalité virtuelle. On s'est dit que, bon, ce serait peut-être bien de voir avec Mélissa un petit peu comment, dans le fond, on, parce qu'elle a formé plusieurs enseignants, elle travaille beaucoup avec le, les récits nationaux dans, dans, dans, dans, dans certains cas. Donc, euh, voilà. Puis, si vous avez des questions hein, pour euh, Judith, peut-être les écrire dans le chat. On va les récolter. Puis, après l'intervention de Melissa, ben, on reviendra avec euh, Judith. C'est bon? Oui. Mélissa? Oui, merci. Donc, effectivement, euh, superbe expérimentation, superbe projet. Donc, on y voyait des élèves très engagés. Nous, les récits locaux, ben je pense que je ne peux pas me, me, me, me mentir. La photo, le, le remarque, vous avez choisi une belle photo. On est très heureux de collaborer avec des enseignants aussi engagés et motivés. Alors, il euh, faut, faut dire qu'ici, Judith, dans cette lance, elle a un projet de Chromebook 1-1. alors les élèves sont à l'aise de, de pour... Euh, les, les nouveautés euh, ne, au niveau du numérique dans la classe. Alors, euh, ils ont une certaine ouverture mmh. lorsque Judith euh, propose des, des projets, des activités. Euh, mmh. Puis, euh, c'est bien parce que ça se rend à la maison, effectivement. Alors, il y a toute une éducation autour de l'utilisation de l'outil euh, numérique et des ressources en ligne. Euh, en tant que récit euh, local, cette, euh, c ce genre de projet-là, c'est sûr que la, la condition gagnante, c'est la motivation naturellement, la collaboration avec mmh. nos enseignants. Mais également, la collaboration avec les récits nationaux, dans ce cas-ci, le récitus, c'est primordial pour avoir là, du contenu si riche pour pouvoir, bon, oui, une fois que l'outil numérique est approprié dans la classe par les élèves, eh bien, là, on se lance dans, vraiment dans la notion, puis on fait de beaux apprentissages. Donc, il y a un impact vraiment sur l'apprentissage chez nos élèves les récits, les euh, conseils pédagogiques disciplinaires également dans les euh, commissions scolaires pour notre part à la commission scolaire Mme marie lille Morneau et Anne Vérus. Euh, nous, au euh, niveau de la formation, ici à la commission scolaire, euh, nous avons un, un pavillon de formation, alors euh, un lieu de formation commun où les enseignants se déplacent pour les accompagnements, les formations. Alors, on a euh, euh, une espèce de... de de lieux où les enseignants peuvent justement s'approprier les outils numériques, alors autant TMI, tout ce qui est ce qui a trait à la réalité virtuelle, les applications, les ressources, les Chromebooks. Et cette exploration-là, ensemble avec des enseignants de d'autres écoles ou de d'autres ou de mêmes écoles de d'autres niveaux, ce partage-là, ça, ça, ça émerge finalement des pratiques, des pratiques gagnantes, des pratiques innovantes qui sont réinvesties en classe par la suite avec les élèves. Alors, on tente euh, de, de, de faire rayonner, finalement, ces pratiques euh, gagnantes-là euh, via notre blog, euh, notre blog APO. Alors, on a placé les euh, liens ici euh, dans la présentation. Alors, euh, un blog auquel les enseignants peuvent s'abonner. Donc, des fois, ça peut donner une petite étincelle de dire « Ah, OK, bien, cette enseignante-là, elle enseigne dans le même niveau. Bien, ah, elle a, elle a vu telle, telle notion. Peut-être que je pourrais me déplacer dans un accompagnement, une formation ou aller en ligne. » consulter un parcours de formation sur risc ou Caméléon.tv pour pouvoir m'approprier cette technologie -là. Donc, ce rayonnement-là, je pense que ça, ça porte fruit. Euh, il y a tout le côté également, naturellement, pour vivre de tels projets, il y a, les, tu l'as nommé tantôt, euh, des conditions gagnantes au niveau des... Euh, technique. Alors, on veut avoir des conditions euh, facilitantes euh, pour ce qui est du Wi-Fi dans le cas de la réalité virtuelle, pour ce qui est euh, de la disponibilité des appareils, des outils euh, numériques. Alors, on a à la commission scolaire mis en place une chaire d'utilisation des appareils, des appareils personnels des élèves. Pour euh, des enseignants, autant au secondaire qu'au primaire, ça a été une porte d'entrée, euh, la, euh, la réalité virtuelle pour euh, justement permettre aux élèves d'apporter leur appareil personnel. Sinon, on a des iPods en prêt aussi qui peuvent circuler de classe en classe, soit pour vivre le projet ou combler le manque d'appareils. Euh, on l'a, remarqué, on s'en parlait justement tantôt. Je et moi, euh, un appareil, un élève, on voit des élèves engagés dans la dans la tâche, mais peut-être moins de, dans, de leur bulle. dans leur bulle, moins de partage, moins de partage, vais, moins, de partage, moins, de partage moins de collaboration. Mais euh, lorsque euh, on remarque, là, comme tu le fais, en atelier, en équipe. Ça, yes. Je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'ils ah. sont obligés un petit peu d'échanger sur ce qu'ils voient, puis celui qui ne voit pas encore, bien, il y a comme « Ah, puis as-tu vu ça, telle chose? » Donc, même se repérer dans l'espace, je trouve que l'idée de collaborer, ça l'amène peut-être un plus aussi. Effectivement, et le retour là, sur les remarques euh, des élèves, ce qu'ils ont mm. vu, ce qu'ils ont remarqué, ce qu'ils ont observé, euh, c'est euh, gagnant. Il y a tout le côté création, naturellement. Euh, qu'on souhaite euh, aborder aussi avec nos enseignants, là, pour qu'ils puissent euh, faire euh, créer leurs élèves, dans le fond, amener les élèves à réaliser des photos ou des, des, euh, des, euh, des photos 360 mm -hmm. ou, euh, euh, ou peu importe. Donc, euh, tout ça se vit euh, dans euh, nos, notre le, le local de formation, entre autres, euh, qui porte le nom. On a baptisé « La Clique ». Alors, vous avez une petite vidéo de présentation. La classe interactive collaborative qui a évolué avec le temps, qui a même déménagé, mais bref, un local, une classe flexible dans laquelle euh, tous les outils numériques sont à présent, puis euh, on, est, on expérimente le tout ensemble. Alors, euh, les fameuses visionneuses, euh, naturellement, qui circulent euh, dans les classes, donc les enseignants peuvent euh, avoir accès euh, à la, aux outils technologiques, mais également aux visionneuses pour pouvoir vivre, vivre le projet. Alors, je ne sais pas s'il y avait des éléments euh, qu'on n'avait pas parlé au niveau de l'accompagnement. Euh... Ben, c'est sûr que c'est un plus de ne pas sentir qu'on est seul, l'enseignant, avec tout, nos, nos, nos idées, puis est-ce que ça va fonctionner ou pas. D'avoir ce soutien-là, je pense que ça, ça l'amène vraiment un plus. Aussi, de savoir, quand j'ai vécu l'activité, que je n'étais pas seule, s'il y avait eu un bug ou quoi que ce soit, d'avoir un accompagnement, c'est vraiment plaisant. Là. Je trouve que c'est comme un peu sécurisant aussi, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, mais on ne sait jamais un peu quest qu ce que ça va donner. Quand on est pas, on ne se sent pas le seul. Je trouve ça plus rassurant. Puis ça donne envie de continuer. Donc, le, effectivement, de se rendre dans les classes, merci de, mmh. de, de, de le mentionner. Pour nous, c'est vraiment euh, très motivant de voir les élèves, mmh. les yeux brillants, engagés euh, à vouloir apprendre. Donc, naturellement, en formation, comme tu l'as mentionné, les enseignants s'approprient la technologie pour ensuite, dans la classe, réinvestir euh, euh, avec leurs élèves. Alors, on est toujours présent à les récits locaux. En collaboration avec, euh, avec les nationaux. Est-ce que vous aviez euh, des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour Mélissa ou Judith? Euh... D'ailleurs, euh, je pense que vous avez reçu récemment le récit du développement de la personne dans votre commission scolaire, justement pour la formation. Donc, Effectivement, euh... il y a un engouement cette année. Euh, donc, on dirait que l'an passé, on a débuté les expérimentations. Euh, davantage au niveau de l'univers social, mais cette année, euh, on ouvre les enseignants euh, en ECR. Euh, on participe à une journée de formation avec le récit euh, du développement de la personne, Alexandre Chenette et Marjorie Paradis. Alors, ça a été une journée fort intéressante. Et puis, euh, pendant les expérimentations, on est présent auprès des enseignants là, pour euh, l'expérimentation en classe. Puis, il y aura un retour en fin d'année pour euh, revoir là, ce qui a été fait euh, dans les classes. Alors, il y a toujours également les parcours de formation en ligne là, pour les enseignants s'ils si désirent euh, s'approprier euh, cette technologie. Tout à fait. Donc, les parcours qu'on va présenter tantôt. Puis, bon, ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est que si vous avez besoin de formation, d'accompagnement, il y a le parcours de formation, il y a les récits nationaux et vos récits locaux qui peuvent justement vous donner un coup de main là, pour vous approprier cette chose-là. On a répondu à quelques questions justement dans le chat, mais c'est des questions de référence, avoir accès aux activités. Euh, C'était très clair, euh, Judith et euh, Mélissa, Merci beaucoup de votre euh, participation. C'est bien d'avoir euh, euh, la vision, justement, d'une enseignante du primaire. Un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu vraiment. Vécu vraiment, vécu vraiment, vécu vraiment vécu. Merci vraiment à vous deux. Merci. Donc, on, on va retourner, je pense, dans la classe de Vicky. Donc, pour ceux qui viennent se joindre à nous, euh, on se retrouve dans la classe de Vicky Mavita qui est... Euh, donc, à Nicolas, avec ses élèves dans sa classe de géographie en première secondaire. Les élèves ont fait une activité sur le territoire protégé. Donc, on en a quelques-uns ici qui sont avec nous et euh, on va pouvoir leur parler un peu euh, et leur poser des questions sur comment ça se passe. Allô, je vous présente Evelina, Coralie et Flavie. Mon nom, moi, c'est Josiane D. Alors aujourd'hui, je vais demander à Edmina de nous résumer la période d'univers social qui vient, qu'ils viennent de vivre ici. Bien, dans le fond, on est allé voir plein de choses sur la faune et la flore. Euh, au début, on a vu des choses sur le parc des Yellowstones. Dans le fond là-bas, il y a des bisons, euh, il y a des geysers, il y a plein de choses qui sont super beaux et c'est super intéressant aussi. Euh, sinon, à la Grande Barrière de Corail, on a vu qu'il y avait plein d'animaux, que ce soit des tortilles ou des poissons. Il y avait plein de corail, l'eau c'était vraiment beau parce qu'on a pu apprendre plein de choses sur la faune et la flore. Donc c'est super intéressant. Tu as aimé ta période évidemment. Oui, oui. Flavie, est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, ce que tu as appris aujourd'hui? Euh, ben, on a appris qu'on euh, peut trouver euh, différentes euh, sortes d'animaux, d'espèces partout dans le monde. Mais, Donc, tu as l'impression, tantôt tu nous disais que tu as l'impression de les voir plus en vrai. Oui, c'est ça. C'est qu'on veut voyager, c'est comme tu dis, en restant chez nous, puis pouvoir euh, découvrir plein de choses, comme quand on a dans le vie, mais en vrai. Donc, ça fait différent du cahier habituel. Ouais. Est-ce que tu as aimé ta période? Oui. Oui. Corélie, peux-tu nous parler des applications que vous avez utilisées? Bien, on a utilisé YouTube. Euh, YouTube. 360. On a aussi utilisé Google Vision. Puis, ben, venir, on va utiliser street. Google Street View aussi. Est-ce que toi, tu apprécies la réalité virtuelle? Ah. Oui. Comment taimes ça travailler avec ton enseignante, Vicky? Qu'est-ce qui est différent? Mais, je trouve que faire la réalité virtuelle, ben, ça, ça nous aide, mettons, de, de pouvoir découvrir. Mais, pas juste dans le parce que dans le pays, j'apprends pas vraiment, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité virtuelle? Je trouve que ça vous aide beaucoup à apprendre. Ça vous aide à apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord oui. avec ça? Oui. Oui, excellent. Alors... Euh, vous avez d'autres activités qui s'en viennent en réalité virtuelle. Donc, est, euh, on est au mois de novembre, donc les élèves utilisent l'iPad à tous les jours. Et puis, c'était leurs premières expérimentations en réalité virtuelle. Mais Vicky a d'autres projets, d'autres thématiques reliées au programme de formation qui seront vécues euh, quelques fois durant l'année. Euh, donc, euh, euh, voilà, ça fait le tour pour nos commentaires de nos élèves. Est-ce que est-ce que c'est la, la première activité que vous avez faite de réalité virtuelle cette année? Euh, J'ai peut-être manqué un bout, là. J'étais en train de répondre à une question. C'est la première ou quoi? Steve est en train de vous demander euh, est-ce que c'est la première fois que vous voyez une activité de réalité virtuelle en camp Bien, on en a fait hier, mais on n'a pas tout exploré. On a on exploré juste quelques parcs. Oui. Hier, c'est avec l'application. Avec avec puis Google euh, euh, Expédition. Euh, que... Pourquoi la différence entre YouTube et Google expédition, est-ce ben, que vous avez une préférence? Google expédition, je trouve ça plus le fun parce qu'on a un guide, quelqu'un qui peut nous montrer oui, en fait oui. quoi regarder, quoi voir, tandis que YouTube, on est un peu seul dans notre découverte, il y en a qui ont préféré ça, mais moi je préfère qu'on ait un guide pour nous montrer, pour nous apprendre. Un guide, hum. j'imagine, elle, elle parlait, il disait, ou regardait. Oui, voilà. et après pointer, fait que là on voyait un rond qui apparaissait, fait, qu on pouvait voir en même temps, elle c'était quoi. C'était super intéressant de pouvoir me voir et savoir. Est-ce que tu avais d'autres questions? Euh, en fait, le, le, est-ce que, euh, est que quelqu'un a essayé euh, le, les, euh, les roller coasters, les, les, les, les montagnes russes? <rire> donc, ils veulent savoir si vous avez essayé les. Euh, des montagnes russes. Mais en réalité, c'est oh, vrai. Ouais. Non. Non, non, moi, mais pas, pas à l'école. Que... <rire> ouais. À l'école, c'est un peu mieux d'apprendre des choses que de faire des montagnes russes. parce ouais, que Ça fait un peu mal à la tête, tandis que quand on peut se promener, on apprend des choses, puis en plus, on se sent mieux après quand on voit des parcs naturels, tout crois que c'est mieux. Des <rire> bonnes élèves. Très bonne réponse euh, est-ce que, je, en fait, si, euh, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Euh, J'essaie je de suivre. Euh, J'ai plusieurs chats d'ouvert. Hein, donc, euh, est-ce qu'il y a des questions qui, euh, a des gens qui ont des questions pour les élèves? En tout cas, peut-être maud de dire qu'il y a, y a des, des gens qui ont félicité les élèves pour leur, euh, leur travail. <rire> ça donne le goût. Euh, donc, euh, les, les remercier. On vous dit merci. C'est une fois que vous avez pu témoigner de votre expérience aujourd'hui. Merci. Parfait. Donc, on vous remercie beaucoup de, de, de ce bout-là, puis on vous laisse retourner en classe. Merci. Hein. Donc, euh, vraiment, euh, on est très heureux. Tout se déroule parfaitement d'un point de vue technique. Euh, on avait un peu d'inquiétude de passer d'un à l'autre. Je ne sais pas, si vous avez, on était on est à Montréal, il y a quelqu'un à Nicolet euh, maintenant, euh, on, est à, on était tantôt sur la rive nord. Là, on s'en va à l'Université de Montréal avec Normand Roy. Normand Roy, qui est donc professeur à la faculté d'éducation. Bonjour Normand. Euh, Normand, il, il mène une recherche cette année sur la réalité virtuelle et son effet sur l'apprentissage. Euh, Normand, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ta recherche? Qu'est-ce que tu comptes mesurer? Euh, oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on en très fait, bien. Le son est peut-être un petit peu fort, peut-être juste baisser un petit peu. Et voilà, 50%, c'est bon comme ça? Parfait. Euh, oui, bien, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant à date. Bravo, en fait, là, pour le, les différents lieux, en fait. C'est impressionnant, sur le plan technique, j'avais parlé à Steve que ça me stressait un peu également, mais je vois que ça fonctionne très bien. Euh, J'envoie une petite présentation, mais vraiment très, très courte, là. Euh, pour faire une petite synthèse, parce que justement, Steve m'a demandé de parler de mes projets de recherche un peu, donc j'ai mis mon chapeau de chercheur. J'ai justement été voir euh, l'expérience qui s'était passée en classe avec Steve, euh, puis je trouve ça vraiment intéressant. Euh, c'est un projet de recherche qui, qui vient tout juste d'être financé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les points qui ont déjà été soulevés en passant, euh, ils ont été dit intuitivement, je ne sais pas trop s'il y avait eu des lectures scientifiques avant, mais on voit que les recherches, en fait, donnent un peu le même sentiment que ce qu'on a entendu tantôt. Hein. Je vous ai mis juste quelques recherches vraiment qui ont, qui ont cumulé, dans le fond, plusieurs, ce soit des synthèses ou des méta-analyses qu'on appelle. Et puis, dans le fond, on voit vraiment que c'est les éléments qu'on a entendus un peu plus tôt. Hein. Le voyage dans le temps, euh, se déplacer des endroits peu accessibles, faire face à des situations dangereuses, être confronté à des problèmes éthiques. Il euh, y a même des études qui disent que, dans le fond, ce qu'on voit souvent, qu'on on l'a mentionné tantôt, que la réalité virtuelle est utilisée en contexte de jeu. Hein. Donc, on le voit de plus en plus. Et on s'est aperçu qu'effectivement, lorsque les simulations sont utilisées par le jeu, c'est là qu'ils ont le plus d'effet. Euh, intéressant aussi de noter qu'il y a certaines études qui disent qu'il y a plus de potentiel pour développer des savoirs que des compétences. Donc, mais ça reste assez général, ça reste flou, ça reste quand même euh, un peu loin du terrain. Ce sont des méta-analyses. Parfois, on essaie d de voir, de comprendre un peu ce que ça peut vouloir dire sur le terrain. Une des études qui m'a inspiré mon projet de recherche, c'est qu'il y avait des résultats mitigés en science, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, oui, euh, la réalité virtuelle crée un sentiment de présence, les gens pouvaient faire l'expérience, mais on s'est aperçu qu'au final, par exemple, les jeunes avaient moins appris que dans une situation d'apprentissage plus traditionnelle. Et là, on peut se poser deux questions, en fait, ben, est-ce que c'est la réalité virtuelle qui nuit à l'apprentissage, ou est-ce que c'est la façon qu'elle a été utilisée, dans le fond, parce qu'effectivement, il y a une, toutes les phases d'appropriation on a expliqué tantôt que souvent, il y avait une première activité préliminaire, qu'il y avait plusieurs étapes possibles. Donc, ces éléments-là, moi, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est un peu ça qui m'a amené ma réflexion sur le projet sur la réalité virtuelle, c'est de me poser la question, OK, la réalité virtuelle, elle avoir, a plusieurs possibilités. Là. On s'entend, les élèves, on vient de les entendre parler, ils étaient motivés, on, entend, on voyait un peu la flamme dans leurs yeux, et ils nous disaient qu'ils étaient intéressés, qu'ils trouvaient qu'ils avaient appris. Donc, ces éléments-là, c'est vraiment des éléments d'intérêt, valeur à la tâche. L'engagement, j'ai même mis une nouvelle variable qu'on appelle l'absorption cognitive, qui est dans le fond, qui est de l'engagement, mais un peu plus profond, c'est-à-dire que l'élève est captivé. Là. Pendant qu'il a son cas sur la tête, il n'y a plus personne qui peut lui parler, on a de la misère. Il y a même une recherche qui parlait de « on peut engager autrement là. ». Là, on est vraiment dans un, dans un autre monde, donc l'élève, quand on va lui taper sur l'épaule, il, il va faire le saut parce qu'il est en réalité virtuelle. Il y a le sentiment de présence, il y a l'empathie, on en a parlé, même que Benoît Petit en a parlé dans le clavardage, et il y a ce qu'on appelle aussi l'affordance perçue. Euh, c'est qu'est-ce qu'apporte la technologie à la situation d'apprentissage et comment ces apports sont-ils perçus par les élèves. Donc ça, c'est un, un autre élément qui m'intéressait de voir, c'est de dire, ok, est-ce qu'on apprend? Oui, mais est-ce que les élèves perçoivent apprendre davantage, en fait? Est-ce que finalement, le fait que j'ai un casque, ça me permet de percevoir, si je te pose la question, je pose la question à l'élève, est si tu tu as appris davantage Il va probablement dire oui. Puis on pourrait aller aussi faire un test ou aller le mesurer également avec un examen ou un petit test ou des choses comme ça. Donc, l'affordance perçue, c'est ce que je perçois. Puis, dans le fond, on peut, le, on peut percevoir avoir travaillé en équipe, même si dans les faits, euh, je n'ai pas travaillé en équipe tant que ça, mais je peux avoir perçu avoir collaboré durant la situation d'apprentissage. L'exemple au primaire qu'on a mentionné tantôt. Bien, les élèves discutaient beaucoup entre eux. Pourtant, on dit souvent que l'enseignant va percevoir ou les, les gens à l'extérieur vont percevoir que la réalité virtuelle, bien, est, on est tout seul avec notre casque. Mais dans les faits, lorsqu'on demande aux participants, où on les regarde, bien, ils collaborent énormément. Donc, euh, c'est des éléments comme ça qui sont intéressants. Donc, pour conclure, en fait, sur le projet, le projet actuel, c'est pour les trois prochaines années, trois domaines disciplinaires, c'est quand même assez ambitieux, euh, éthique et culture religieuse, univers social et les sciences j'ai la chance de pouvoir collaborer avec les récits, donc c'est sûr qu'on peut aller s'ancrer dans les milieux. Les deux cycles du secondaire, j'ai passé rapidement là-dessus, mais les études aux primaires euh, sont beaucoup plus rares en fait, euh, notamment parce que sur les casques plus, plus avancés, la limite d'âge est supposée être 13 ans et plus. Sur les casques, par exemple, avec les bords de carton, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a des suggestions qui disent qu'il est recommandé d'être un adulte, mais il y a beaucoup moins de recherches où il y en a, parce qu'il n'y en a pratiquement pas aux primaires. Donc, deux sites secondaires, 15 cases de réalité virtuelle immersif, donc euh, des Oculus Go, des Lenovo Dream, euh, c'est le, le modèle de Google également. Euh, ils sont achetés en ce moment, ça dispose toute une flotte de configuration technique. Et ce qu'on veut tester, en fait, c'est l'idée d'avoir la même situation d'apprentissage dans plusieurs contextes, la même, voulant dire similaire. Imaginons, par exemple, qu'on a parlé tantôt, les élèves sont allés visiter la, la, la, euh, le, le, le parc Yellow, Yellowstone. Euh, donc, euh, ben, on pourrait aller visiter la marque, le même parc sur YouTube à la salle informatique. Et là, donc, ça sera un peu mon groupe contrôle. L'idée n'est pas d'avoir un groupe contrôle qui vont aller lire un livre à la bibliothèque, mais d'avoir un groupe contrôle qui a une situation d'apprentissage similaire. D'avoir une autre situation un peu plus avancée, on pourrait par exemple penser à Google Street View sur la tablette où je peux interagir avec la tablette, donc naviguer, mais sans être dans une situation immersive. Et un troisième groupe en, en groupe en réalité virtuelle immersive. Donc, c'est l'idée d'avoir différents types pour comparer un peu. Cette idée-là euh, est aussi une recherche-action au sens où, bien, à chaque année, on va modifier, améliorer les scénarios, on va expérimenter des choses. On a vu avec les Google Cardboard, les boîtes de carton, est-ce que le casque peut être nuisible à la limite parce qu'il est trop technologique, il amène un frein technologique. Donc, cette idée-là de recherche-action, c'est de servir des milieux pour voir, bien, le but, ce n'est pas d'arriver dans le milieu en disant « vous faites ça ». Une recherche-action, ça suppose qu'on va travailler avec les enseignants. On en rencontre déjà au mois de décembre et on va aller voir les effets sur la motivation, l'engagement, l'affordance perçue, les apprentissages et les éléments liés à la situation d'apprentissage. On pourrait penser à essayer de trouver, poser des questions aux élèves sur l'empathie, sur ce qu'ils ont perçu, des choses comme ça. Donc, il va y avoir des mesures vraiment liées à l'apprentissage lui-même. Est-ce que finalement, j'ai appris quelque chose euh, mais pas strictement ça, parce que les, ce qu'on voit dans les écrits, c'est qu'on est engagé autrement, on apprend autrement. Est-ce qu'on apprend autre chose? Est-ce qu'on apprend de la même façon? Est-ce qu'on doit évaluer de la même façon ce qu'on a appris différemment? Ça soulève toutes ces questions-là un petit peu en ce moment euh, et le projet va évoluer, évoluer avec le milieu, avec la technologie. Ça explique un peu euh, ce que je veux faire durant les trois prochaines années, en fait, avec notre flotte de cases de virtuels avec les enseignants, et bien sûr avec les collaborateurs des récits. Merci Normand. D'ailleurs, euh, on a prochainement, dès janvier, une expérimentation en monde contemporain avec toi. On le disait tantôt avec la série. Puis, euh, bref, on a retravaillé là-dessus avec l'enseignante, puis on a vraiment hâte de pouvoir justement valider... Euh, euh, certaines observations, puis bon, euh, peut-être euh, aussi de, de se dire que, bon, euh, c'est ben, vraiment d'avoir un, un regard critique sur, sur, sur ces objets-là qui, qui, qui peuvent être utilisés en classe, puis bien comprendre, dans le fond, leur véritable intérêt. Une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante de ce que Normand a dit, c'est quand il disait « est-ce qu'il faut évaluer de la même façon les choses qu'on apprend différemment? » Je pense que c'est vraiment une question qui pose plus loin, la réflexion sur la réalité virtuelle parce euh, que nous, non, on ne l'était pas vraiment encore posé. Tout à fait. Donc, euh, on est à l'avant-garde, de ce qui se en éducation, avec tout ça. Là. Parce que, tu sais, c'est ça, évaluer les connaissances, on peut le faire par un test, mais, tu sais, ce test-là, tu sais, en fait, c'est ça, il y, y, y a une belle difficulté qui est là, quand même, un beau défi. Puis l'autre défi, c'est de mesurer peut-être l'empathie. Euh, Je ne sais pas s'il euh, y a des choses qui existent dans ce, euh, les façons de le mesurer. Euh, ben, oui, il existe des questionnaires sur l'empathie, la mesure, mais est-ce qu'elle va mesurer la finesse d'une réalité virtuelle sur une situation très précise comme ça? Ça va rester à voir. Euh, donc, l'idée dans un projet comme ça, vu que c'est sur trois ans, ben, on peut regarder avec des, des, vraies me, des mesures quantitatives, mais on peut poser des questions ici pour voir aux gens comment ils se sont sentis ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire vivre une situation similaire. Tu parlais des camps de réfugiés, par exemple. On pourrait imaginer qu'il y a des équipes qui vont aller au laboratoire informatique, mais qui vont le regarder sur YouTube. Donc, il y a quand même une distance entre l'écran. On ne peut pas interagir. Il y a vraiment cet élément-là. Et l'autre groupe, ils va le tester en réalité virtuelle immersive, donc avec le casque. Et pour l'avoir testé, l'Oculus Go, et on l'a testé un peu avec Steve et tout ça, avec le son et tout ça, l'immersion est quand même vraiment bonne, en fait. Là. Donc, là, on a vraiment le. Pas besoin de mettre des écouteurs, l'Oculus Go a des haut-parleurs intégrés dans le casque qui nous arrive directement dans les oreilles, mais l'effet est saisissant quand même. Donc, on peut penser qu'il va avoir quand même des effets qui sont peut-être difficiles à documenter. Donc, c'est cette idée. On a perdu Normand. Bon, il était vers la fin de sa présentation. De toute façon, on va sûrement revenir. Il y avait une question par rapport à FGA, donc, bien, en fait, il faudrait peut-être voir avec les, euh, les gens de chez FGA euh, si euh, la réalité virtuelle a été euh, essayée, parce que dans le fond, il y a, il y a les récits FGA aussi, les récits euh, nationaux et locaux chez les jeunes, mais il y a aussi tous les récits FGA qui euh, sont euh, disponibles, donc, euh, donc peut-être voir de ce côté euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du RCFGA dans, dans, dans, dans la salle qui pourrait répondre à Joe à... le, le, le, le, le train électrique, le train qu'ils sont en train de construire sous mon pavillon. je retour, normalement. Oui, Ça a l'air que le train électrique, le train qu'ils sont en train de construire sous mon pavillon en raison de ma connexion Internet. Mais, ah, euh, <rire> mais, mais, mais, mais, mais tout ça pour dire que quand même, oui, il y a quand même une réflexion que... On va avoir, le projet va évoluer avec le milieu et avec justement les usages et même comment on va mesurer à un moment donné, euh, ça devient difficile de tout prévoir à l'avance. On a déjà fait une première rencontre et on avait cette discussion-là de mesurer l'empathie, oui, mais est-ce qu'on fait un test de connaissance comme on le fait dans tous les cours ou est-ce qu'on le fait autrement? Bien, ça amène cette réflexion-là. Au départ, on va le faire avec un test, avec des fiches d'analyse, mais on, on, le, le projet va évoluer dans les trois, dans les trois prochaines années, oui. Parfait. Merci beaucoup, euh, Normand. Merci de bon, l'invitation. Euh, ben, ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, puis, puis, dans le fond, vous allez avoir euh, tout ce qui va être fait, va être filmé, euh, va être aussi euh, publié. Donc, on va, on va suivre euh, la recherche, dans le fond, euh, que, que Normand droit euh, fait. Voilà. Puis, bon, euh, il y a une réponse dans le chat, là, pour, euh, justement, pour la question sur le FGA. On va euh, peut-être vous montrer, pour terminer euh, le webinaire, euh, les parcours de formation. On va, si on va revenir à un diaporama euh, euh, et euh, vous parler des, euh, des, des, des, des, des, des parcours de formation qui sont euh, disponibles sur euh, euh, le euh, Campus Récit, mais aussi sur euh, la plateforme euh, Caméléon, euh, euh, dans notre cas. Euh, donc, euh, voilà. Bon. Parce qu'il y a plusieurs personnes là, depuis le début de, du rendez-vous virtuel qui ont demandé est-ce que les ressources sont découvertes, sont partagées. Donc, euh, la plupart des ressources qu'on a fait, ou je pense aussi que le, les autres récits nationaux ont fait en réalité virtuelle, se trouvent dans les parcours de formation. Évidemment, les parcours de formation, ce n'est pas seulement des ressources, des tâches à expérimenter, là, il y a vraiment plus que ça. Donc, je vous présente. Mon... Juste pour vous dire, il y en a en univers social pour l'instant, le récit de développement de la personne en métier et le récit des ans euh, Il y en aura peut-être d'autres qui vont se développer là, dans les prochains mois. et euh, tout ça, ça se trouve sur Campus Réci et sur l'univers social qui sont sur euh, caméléon.tv aussi. Donc, je vous parle euh, rapidement de notre parcours de formation en univers social sur euh, Campus Réci. Donc, nous, euh, en univers social, tous les parcours de formation qu'on a fait ont toujours la même structure en quatre temps donc, une première, un euh, premier module euh, d'entrevue avec un spécialiste. Donc, ici, dans, dans le de la réalité virtuelle, on s'est euh, entretenu avec Normand Roy, évidemment. Donc, c'est moi de la Montée qui fait l'entrevue avec elle. On l'a fait à la CIC, donc à la CSSMI euh, avec Melissa. Euh, et donc, euh, là, on parle un peu d'état de la recherche, qu'est-ce que ça amène euh, en éducation, là, de faire la réalité virtuelle. Ensuite de ça, on a un deuxième module où là, c'est des euh, séquences filmées en classe. Donc, on en a plusieurs. Là, euh, on a euh, une séquence avec Vicky, une avec Patricia Saint-Jacques, enseignante en histoire en deuxième secondaire. Et euh, là, bientôt, on aura les séquences filmées dans la classe de Judith, là, celle dont on a parlé tout à l'heure, où on fait euh, la comparaison entre 1905 et 1980. Donc, il y a non seulement des séquences filmées, mais c'est... Euh, avec euh, l'enseignante qui est interviewée, la euh, conseillère pédagogique aussi qui intervient. Donc, il y a tout un montage qui est fait pour faire euh, un récit vraiment intéressant. Et dans un troisième temps, donc là, c'est là qu'on trouve toutes les ressources pour expérimenter en mouvement social. Donc, on en a développé beaucoup, là, des tâches en réalité virtuelle. Elles sont toutes là, avec euh, les corrigés aussi pour euh, les enseignants. Et puis, finalement, dans un quatrième temps, on a euh, déposé des tutoriels, parce qu'évidemment, c'est toutes sortes d'applications différentes qui sont utilisées en réalité virtuelle. Euh, certaines sont très simples d'utilisation, d'autres demandent un peu plus de connaissances. Donc, on a mis des tutoriels euh, plus pour l'utilisation de la technologie. Donc, ça fait un ensemble euh, complet, un kit complet de dépenses pour utiliser la réalité virtuelle. Et évidemment, nous, on euh, nous recommande très fortement d'expérimenter en classe. Et d'une faire de commentaires ou de partager euh, ce que vous avez appris de votre expérimentation. Donc, toutes les pages qu'on met là sont toujours en Google Documents, donc, ils sont entièrement à votre disposition. Vous pouvez les personnaliser, les modifier euh, pour aller ensuite les utiliser. Donc, ça, c'est euh, le, parcours, le parcours de formation en univers social, mais euh, on n'est pas les seuls donc à en avoir fait. On a également le récit euh, Développement de la personne qui ont fait un très beau parcours de formation. La facture visuelle est vraiment superbe. Je pense qu'Alexandre et Marjorie sont avec nous et Benoît aussi. Euh, je ne sais pas si on leur demande euh, de vous en parler deux minutes. Est-ce que vous voulez vous connecter et euh, nous présenter votre parcours euh, en deux minutes, euh, Marjorie et Alexandre? Je vais en ah, on a Marjorie. Oui, bonjour. Je ne sais pas euh, si mon collègue Alex euh, est là aussi. Est-ce que tout le monde m'entend? On vous écoute. Oui, on vous écoute, on vous entend. Parfait. Donc, euh, parfois, parcours de formation euh, « Apprendre grâce à la réalité virtuelle euh, », nous, vraiment, on s'est concentré, euh, bien, en fait, on, on, on a constaté qu'il y a beaucoup de nos collègues qui travaillaient déjà sur la réalité virtuelle, qui avaient fait des, euh, des outils là, vraiment euh, vraiment exceptionnels, qui étaient fort utiles. Euh, donc de reprendre en fait les bases de la réalité virtuelle, ça nous apparaissait euh, en enfin, fait on on, on, on on voulait euh, euh, explorer davantage, dans le fond. Donc, on est allé vraiment sur la pédagogie, puis sur, euh, justement, euh, l'utilité de la réalité virtuelle en classe, euh, ce à quoi on doit faire attention aussi euh, pour euh, vraiment euh, l'utiliser de manière gagnante, puis vraiment euh, le plus, euh, ça, pour pour entourer le meilleur, en fait, en classe. Donc, euh, on vous invite vraiment à aller... Euh, à y aller, à aller explorer. Ça peut vraiment nous amener une dimension, justement, de la dimension pédagogique qui est rattachée à ça. Je laisse mes collègues continuer, si vous souhaitez ajouter des choses. Benoît, Alexandre? Benoît, on ne t'entend pas. Okay. Ou... Oui, Alexandre, est-ce qu'on t'entend? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'était très bien. Merci, merci. Euh, merci euh, d'avoir très bien présenté ça. Effectivement, ça a été super. Euh, on va mettre le okay. lien dans, dans le chat là, sur le, dans ce parcours. Ouais. Moi, j'en profite pour ben, féliciter vous la, la formule en ce moment, c'est malade. d'aller partout là, <rire> bravo. C'est vraiment... <rire> merci. Ben, merci de votre caméo, c'est pas prévu. Donc, même <rire> on, on se permet d'improviser. <rire> De Autre euh, parcours de formation disponible, disponible sur campus, sur les arts, André Caroline a travaillé vraiment fort pour vous présenter euh, le potentiel. On parlait de création, de nouveaux euh, nouveau médiums de création, euh, justement, qui est disponible maintenant euh, sur, euh, avec, avec cette, cette technologie-là. Donc, elle vous propose d'aborder la réalité virtuelle sous 10 défis. Euh, puis bon, ce qui est bien aussi dans sa, sa présentation, c'est qu'elle fait une différence entre la réalité augmentée et la réalité euh, euh, virtuelle. Donc, il y, a, il y a là, je pense, un intérêt euh, à, à aller jeter un œil pour justement bien saisir euh, le, la différence. Bon, dans les applications, il y a peut-être, euh, je vois qu'il y a une petite faute story sphère qu'elle qu utilise, qu'on qu ne connaît pas, donc, euh, donc euh, qui, qui peut être intéressant justement à euh, regarder si vous êtes en art. Puis bon, euh, dans les projets, bon, on parlait du, tantôt d'apprécier des œuvres d'art public, d'aller voir l'homme de Calder sur l'île Sainte-Hélène dans son environnement, ça peut être euh, le fun, tu sais. Ou c'est l'île Notre-Dame, non, c'est Sainte-Hélène. Puis, euh, bon et aussi euh, faire de la retouche photo en 360 donc, donc ça peut-être euh, vraiment le fun hein. donc euh, voilà euh, peut-être juste faire un petit bonjour avant, euh, avant de, dans le fond que le cours finisse euh, remercier Vicky okay. euh, qui oh. est dans sa classe euh, présentement euh, qui veut la cloche va sonner bientôt donc, euh, donc on voulait, on voulait dire euh, merci à toute la classe. Merci surtout euh, à Vicky donc, de nous avoir euh, permis euh, de vivre euh, ce moment-là, euh, cette activité de réalité virtuelle en direct. Je pense que les gens ont vraiment apprécié euh, de, de voir ça, de voir concrètement euh, l'expérience en classe. Puis revenez nous voir. Bienvenue. <rire> voilà. Merci c est, c est à donc, euh, merci beaucoup à Vicky et ses élèves. Peut-être juste deux de petites annonces avant euh, de terminer euh, cette, ce webinaire-là et puis on va prendre des questions si, euh, pour les gens qui veulent en poser. On va rester euh, quelques temps après la, la fin de ce webinaire-là. Si vous avez des questions, là, vraiment de façon libre, là, librement, vous allez pouvoir les poser. Euh, Peut-être vous dire que le prochain rendez-vous euh, virtuel des récits a lieu le 15 janvier prochain, euh, dès 9h. Donc, cette, la, la même formule, une formule avec plusieurs ateliers. Euh, donc, ce qui est prévu, donc la programmation en classe, l'impression 3D, euh, le nouvel ENA là, sur iPad, euh, le réseau pédago numérique euh, du récit des langues et nous, on fait un webinaire sur les jeux sérieux. Donc, euh, peut-être une petite pub euh, particulièrement sur euh, pour nous. Dans le fond, on va traiter de Minecraft. Donc, on a été dans l'École de Québec et de Montréal pour justement euh, euh, parler de Minecraft. Donc, euh, c est c est... Pour à Minecraft. Tout à fait. Et là, on travaille avec une commission scolaire, la CSMV, sur euh, Assassin's. Ben, en fait, euh, je vais dire euh, le Origin, le tour découverte, parce que dans le fond, si vous connaissez Assassin's Creed, c'est assez violent. Mais euh, ce qui est euh, vraiment intéressant, c'est qu'ils ont sorti un, un module de jeu qui permet euh, de, de visiter les différents mondes qui sont créés sans violence et avec euh, des capsules d'information historiques. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'avec une quinzaine d'appareils en classe, ben, y, les élèves euh, euh, naviguent sur... Le, oui, donc, ils ont des tâches de découverte à faire, d'enquête dans le monde de, de l'Égypte ancienne. Donc euh, c'est un monde magnifique, là, une création de ouais, Je me suis perdu hier dans la sur l'acropole, donc j'ai passé un, vraiment un bon moment. Puis euh, j'ai pu observer Athènes lors d'un coucher de soleil.